mettez en défi pour sortir pour oui, de tête ou pour la yon pendant m'a parler là. Ok, l'éternel. Nous avons un soldat Iso qui a un M4 dans la tête ou la caille. Moi, c'est ce monsieur. Moi, c'est boule boulmikou à tomber, oui. Nous n'avons ou so, yes, nou pas de 4-0 sur Nous n'avons pas de 5-0 sur Sorti, yes, nous avons 5-0 sur vous. Iso vient prendre un cadavre à terre là. Pendant m'a parler là, il y un cadavre à terre. Bote la Haïtia, Iso vine branle. Vin, vin ramasse kada cadavre Iso, men la terre, la map gade le devom na la men la terre. Bote la Haïtia, vine branle. Kounia. Chauffeur moto, la Vladimir. C'est lui-même qui a porté femme bouande, M. Genzam souli. Monsieur mortellement blessé, actuellement pas la vola, bon, tout prête le Haïtia. Donc, vine prendre cadavre Izo Iso, n'a pas nous. Bloffeur. Ou timide moun. vin pren cadavre la Iso, men n'a pas nous. Kounia n'a pas nous. Quand on a dit que non pas que Bon, village, là doute en dout pile. 10 moun honnête kap doute c'est ancien ancien un monde n'a Mais la majorité des jeunes qui actuellement dans le village, ils ont fait un bon monde. Ils ont fait un petit bandit. Ils ont fait un petit bandit dans le village qui a eu une autre relation. Toutes ces madame dans le c'est vérité. Parce que le au n'a pas quitté d'ailleurs pour sortir à l'autre côté de l'autre église. C'est vérité. Ça veut dire que pour ne pas avoir fait un coupé de l'eau dans le village. Tout Chelbe, chelles, a si besoin de l'eau, ils ont besoin de l'eau dans la. mai. On coupe toute circulation dans le village pendant deux semaines au moins. Par un quelle machine va venir porter de l'eau dans le village qui passer à l'eau Et c'est ça que nous demandons de la police. Comment vous bandit à l'aise à traverser le portail, traverser le bicentenaire, entre le village, sortir, citer plus, pas de bagage comme ça. Pas de bagage comme ça. Donc iso ou gon cadavre t'a venir chercher ou lâche trop moi même m'te dit ça avant hier dans l'émission m'pas besoin yo tirer iso m'pas besoin trouver mouje non monsieur on est m't'a ramené que la popo pren. prend tant il peut être pour monsieur andame et pas parti rel non Oh, sous Soupre, monsieur, on le Faut faire, monsieur, par la tête avant. <laughs> Faut faire, monsieur, par la tête. Faut, monsieur, faire dernier live. On dernier on live TikTok. ouais ça, ma, vous si, de dit que vous va dit que vous avez dit que vous s'il de prend pour avez dit que dit peuple vous jere monsieur. non. Mais avez monsieur. Même vous avez au que mal avez dit que vous avez dit que vous avez dit Y a Yo a plat tout dou neg la agon plastique. Fon fè nek za ou ba ou tout. Fou yabre le moué, ba e bi abre le. La filme ou même, ke bi abre le moué. Pa publié ou non la popo. Vouye ou bamba y tete. Asokon konnen ou même ta le sanctionné. Baga, mais vous ou tété tete. Ma explique pepla sa moué. <laughs> Ma explique pep la sa moué. Mba da remè, monsieur tombe konza. la tombe va se le pa parait konza. Madou la bobo, n'a yo ke yon nek sou de ton kaye, a on M4 nanmel m'pensé pou li ko la tombe, m'pensé monsieur oui l'a m vire caméra m'a m'a checke m'on pensé c'est monsieur tomber oui li pa paret point tête li tout ma ak la fè la cache Kache le kache. caché monsieur caché ça veut dire pendant m'a parler là n'a chercher iso pou le mettre point tête li sou ne seulement il va jamais faire ça encore pour l'ordre pa karit la bay moun pression intimide moun kidnapper moun tuer moun exécuter moun et puis ça va dire un parce qu'on a support nègre dans l'état parce qu'on a support le gouvernement eh bien lorsque peuple la pas de justice li pa autorité qu'a penser pour li li même li bay tête li justice et c'est ça la vie jodi an la la justice populaire et moi te dit m'cambe d'elle si peuple qui te mouvement ça a krasé. Mou bon, garantie de mettre parti qui te pays D'ailleurs, de information qui a la jolie ta a un collectif qui fait. Parce a plusieurs familles ont cherché, depuis un matin, tu mou l'école qui a pas attendu. Mais ne pas détails sur ça. Parce que, quand vous paniquez, sérieusement, quand vous paniquez, c'est-à-dire, normalement, ça, ça c'est quoi que vous avez fait pour vous faire <laughs> fait tout le policier doit mettre au sommeil. population doit mettre au sommeil. Si nous sommes comme si abdormi, nous nous, c'est nous qui avons Ce n'est pas cachant dans vieux caillés, fait macaque. Non, mettez tout de vous, vous bataille. Nous sommes seuls à créer monsieur le policier. C'est pénétration dans le village. Et c'est ça qui paraît un petit peu. Parce que c'est pile piège que nous avons. Mais si vous questionnez, nous venons camper, faire affaudement à la police, négatif. Bravo avec Gade Cote, la marine haïtienne. Jusqu'à présent, nous contrôle contrôlé le loyer. Jusqu'à présent. Ça dit, nous avons fait rara, nous avons pris un charloupe, traversé, allé malin sous cabaret, retourné au village, nous avons pression. Pas un bail comme ça. Iso si la police croise avec vous, et puis la police frappe il est ou, ou pas levé la police la police pas non la police stoppée, action vagabond bon imaginez que la pauvre croise avec vous, cent passe passant un policiers et puis il dit bon sale pas tourner Kounyaki Sobral dit là, oh, tete, n'a pas tu jeunes, jeune, bagaille, jeune, écoutez. anti jeune là, avec une ampigue pays. criminel à connaître, il yon a rien famille, il a rien comme si parent yon la pas gade, bon il a gen de parent, il la, a ou parent, il n'y de famille, il n'y oui, en comme si il parent, ça est isolé, Garde Axel, Lazam ni bien Kounya, mais ça est là. Ah, la société. En tout cas. Parce que bagay on jean gens Parce que on chef gang pas capable prendre dimension ça, kounya sous prétexte que L'isant artiste mafia pe bon. Artiste la. Nous besoin prestation dans mon soubissant nè à la bon la kayou. Gen programme ou joua fan dans la. Nap t'en onti programme pour semaine. Nan ou kèd la la met la. Nan vi dans son ti bagay. Ouais, jout kote jout. Jout te di l'an vi al dans son ti souri en bas. L'an vi al basket. Jout la. Ouè, ben joutou. Eh bah, il blof la bride de yop. Allez, sou t'en vi al dans son ti souri. Gen ba côté kote kafè jout. Ah, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, comme chef pas, pas, là. pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, moi même, même pas, avant elle l'âme sorti et Martinique m'a gade belle bagay qui gagne bol oui. en mer oui Pour nous même nous prenons en mer par nous yo yo occupés par des individus par des gangs armés fait trafiquer micao fatra fin tuer poisson yo Nega exam contrôlé au sale ciré pas gain l'état a moun pas moun ka pensé pays pas un visionnaire faut nous recadrer yo. faut nous repenser structure l'État, faut nous repenser l'État, faut nous repenser qualité dirigeant yo. C'est pas normal. Donc m'a demandé que population continue mobiliser, pas faire moun méchanceté, pas faire personne abus. Pas attaquer un nèg juste parce qu'on il paraît de visage inconnu. Non. Les la ici il y a le droit d'entrer dans <laughs> le sauf que, ou à questionner. Pas faire méchanceté. Pas attaquer personne sous base de règlement. c'est sa bataille. Mais pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, y pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, camper et pas, te fait par exemple bon sa, bon, Dès monsieur, et quand même son équipe publique. Mais ça n'a pas de nouvelles. Pour nouvelle nouvelle, faut que les nouvelles. Lorsque, dans émission Matin, Matin débat, Anel a attaqué moi avec Morvan. Qui est-ce qui t'a pensé le contraire <laughs> Bon, c'est... sous baron de bien, oui. Anel attaque. oui. Bon, je dit que c'est parce que qu'elle va être ceci, elle va faire ceci, cela. Bon, Anel, pour qui ça, on peut faire ça, là, mettre là. Papa me change, Il va faire encore, non, pas? Hein, Kounia, c'est... Comment lié? La La ni non. Hein C'est RTP. Récupérer territoire perdu. Hein, RTP, lié, oui. Récupérer territoire perdu. Il n'y a pas de encore, non? <laughs> Et mon roi, il y a Eh bien, quand <laughs> il y la prochaine fois, Nel Belize dit que c'est RTP. RTP, c'est récupérer territoire perdu. Parce que qui ça va aller? C'est ou même qui toujours promouvoir ou dit que ces individus armés, ces malfrats, ces voyous, sans foi ni le roi. C'est ou même qui que ils sont des victimes de la société, ils sont des opprimés mal orientés. Qui est-ce qui va victime dans le pays Parce que je sont suis pas victime, pa victime moi-même. Ah, ben. Alors, parce que je victime, m'oblige à gang. Comme <laughs> si, parce que je suis victime, société, m'oblige à dans gang. faire ça, moi, j'ai Lorsqu'on dit que vous avez contact besoin ceci, pour me chercher côté votre pour faire qu'ils gang pour du monde, ou frère du monde, nous limite. limités. Nous du monde, mal kote mwle. mal pas de nan monde, ou bat konne sa frère, et bien m dou sa jodi ya. kounia sa dim la, al monte gang avou. kounia di ou gen contact Nicaragua, pour se si barri zam ki bon. Mais so si se fèn moun nan bêtise. Ou gen, gen emprunte son paquet nek gen zam. Et ben di yo di, di, di revolte kont mouni de barri zam yo. Ou pa fè ça? Récupérer d'ailleurs, peuple là. Où tous ces leaders, qui peuple là, récupérer le territoire perdu, peuple à la, pep la bataille là, mais parce où suspect, rejoindre joue peuple la nan bataille là, et puis déraciner gang, parce que gang pas a utilisé le personnel dans société aujourd'hui là. bien, pas un gan chef gang qui parle utile personne aujourd'hui là. Avant hier, e à a largué pour le boucan des gros Gwobariel en 6 avec 8, map gardes monsieur mission à Monsieur, vous avez monté gros barrière, oui, pour le boucané. Oh, oh, monsieur, vous monté barrière, puis <laughs> vous. On paye difficile. Pour le boucané, vous avez mais vous monté barrière, oui. Ça dit, pour le boucané, fricate. <laughs> monsieur, monte avez gros barrière, oui, là. Oh, monsieur. Ça dit, mouvement, ça ne besoin de là. Il va peut pas craser, manger. Même si vous parlez tout français, vous mettez 10 sauves, vous ne Vous mettez 10 sauves, vous ne Pito vez pito Vezo, pito la Oh, ouais ça, n'est défauts. A dit, ouais, papa, vous A dit, pido puis dans pito. Et monsieur, menace moi Monsieur, il y a des gens qui ont ceci, ceci, cela, cela, cela, cela, cela, de, de stète, se... bon, ça fait longtemps. Et l'autre, on trop mauvais mauvais jeux qu'on a changé de <specialize> <pandemia> <laughs> M'y même numéro, a a changé de tête. L'on pense dans dans le sud. Baghe, tu mauvais jante. à a changé de tête. Ça fait quelques jours, papa. pas de ça ou pas de encore. T'as <laughs> en bien, oui. Ça le dit que, nous avons joué un résultat dans le mouvement. Sauf que le besoin bien coordonné. Pas fait personne abus. Pas fait personne méchanceté. Mais il pas normal, James Pierre Frem. Nous avons suivi pour ta joie, bravo, bon bagay. Et ça so dit au correct, premier ministre, président, qui pa un leadership, lorsque pays pas pa dirigeant, pays a plongé dans l'injustice, l'impunité, eh bien, société a li même, li ba tête li justice, et ça si a privé, je dis en là. Ah, pa, ou pas, Anel, ou pas une nouvelle qui Yo pas dou ça qui a l'autre bois là, la, sous kafou Vincent, nous zib... saisis, c'est-il global, oui. Ah, mon Adou, vous pas d'accord mouvement ça, mon Vous pas vous d'accord Vous comprenez Vous ne pas d'accord. Vous ne pas C'est pour Et pas n'importe papa. vous ne pas d'accord avec lui. Vous ne pas Console gel. Monsieur, bah, vre, bon. Bon, la gueule, c'est mon problème vous moi bon. On s'affeine fait de la, non On ne fait mal, non pas <laughs> e, pas eh, fi, <laughs> ça. On ne que pas ça. pas faire ça. Hein, ne fait pas ça. pas ça. On ne pas ça. On ne fin pas ça. On ne fait pas ça. On ne Ou pas ça. tap ne ou pa ça. On ne fait pas pas attaque un monde parce que vous ou dit que vous avez l'aide pas fait ça, ok? Pas attaquer un monde sous base avez pas que parce Moune parce que que vous avez dit que vous que vous avez que que vous avez dit que que vous avez dit pas ne rien de pas bien innocent là, et puis il voit photo sur réseau social, et puis il tombe méchanceté. Et moun sa karma a frappé quand même. Ok? Karma a frappé moun sa yo quand même. Ça veut dire que la société, écoutez, mouvement ça c'est pour tout citoyen de pas prendre pas ganglier Il li pas prendre quel vagabond qui toujours à défend bandits. il pas Mais tout citoyen honnête qui pas dans gang qui peuvent supporter gang mouvement ça est pour il commence à faire bien pour eux surtout si là yo qui ot... en en lève et ville mouvement commence à faire bien pour eux parce que non temps a pas de cap descend facilité jodi a peu à changer de camp peu à aller kay bandio Jean Pasteur Maloridi bandio pas supérieur et de fait yo pas supérieur vrai toute vidéo ouais ils ont blagué là, c'est fake vidéo. Et pas mal à Kounia, oui. Et comme ces si vidéos de Twitter qu'on a là, ils ont largué les bouddhios ouais, la, le ouais Kounia bah a mis menti. Son vidéo bien longtemps. Attention à la société. Gampil, diversion qu'a faite. Faut pas prendre la daron. La police capable. C'est volonté de pas de gain. C'est l'ordre qui pas de gain. Avant hier, yeah, toute police est mobilisée. France LB par Jean Balot pour attaquer village. Jusqu'à ce que me frappe. Il e, fâche. Et bien finalement finit là. Il a dit, ouais, n'est-ce pas il a marché. France LB, on a eu un gros monsieur, soit tu prime de pour souple à soi-même. sous eu gros a eu Monsieur soit eu Ba yo prime de risque la pou mwen souple. ti monsieur tal frape l l'autre bol dans la boule. Ba yo prime de risque. Te gonti baye, nou te promet pou nou te augmenter ti baye bouyo, Fel bouyo. yo. Asse yo risque vie yo. Eba de bi yo yo chita yo même. Non vie chat, Yo ye senti vie bot mayas, et là la dan yo chita yo même. Bien content. Ebouwe pour yo. Ou voye ti matériel. Et cetera. Ou comprenne. Ou gade baye yo. Son pays n'a pe, pe de mettre la. Eba kont nou gen akou ndé we fon parle avon sentiment pou ka prend pou tande donc éviter diversion aksensation ka fet nan sou réseaux sociaux nan pile ba ka di c'est menti yo m'avle prend autorité pou m'zou. tout ça ka passe village c'est moi ka baw vérité ou Men fete, y a bébéji mais de fait m'pa jambe doue rien sou village ça m'pa confirmel parce que ma terre donc éviter moun ka fet sensation sou réseaux yo tout ça qui passé à terme m'abdoue donc, vidéo nous, c'est bouillon réchauffé. Vous détournez attention, non? Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Ça passé, la